Salut Isabelle, comment vas-tu Ça va, et toi Ça va bien. Dis, qu'est-ce que tu vas faire demain Oh, pas grand-chose. Le matin, je vais aller à mon cours de danse. Et l'après-midi, je vais faire les magasins. Il me faut des baskets pour la gym. Mais le soir, je suis libre. Et toi Il y a un concert super à Bercy. Patrick Bruel. J'aimerais bien y aller. Tu veux venir avec moi Oh non je n'ai pas envie d'aller à un concert. Ah, dommage. Et dimanche après-midi, tu es libre Dimanche Oui, je n'ai rien de prévu. On peut faire quelque chose Si tu veux. Tu vas aller aux eaux Oh non, je déteste les eaux. Pourquoi J'y vais souvent, c'est sympa. Il y a des lions, des éléphants. Pour voir des lions et des éléphants, je préférerais aller en Afrique. Alors, allons au Louvre. Il y a une nouvelle exposition grecque. Non, je n'aime pas trop les musées. C'est la barbe. Mais non, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux faire, alors Je ne sais pas. S'il fait beau, on peut faire une promenade au Palais de Chaillot. On peut même monter au sommet de la Tour Eiffel. Bof. Tu n'aimes pas ça Non, c'est pas marrant. Le Palais de Chaillot, on y va tous les week-ends. Et la Tour Eiffel, c'est pour les touristes. Tu n'as pas quelque chose de plus intéressant J'ai une idée. Tu ne veux pas aller faire un tour dans un bateau mouche Oh ça non, c'est pas terrible. On va au Sacré-Cœur Non, j'ai pas envie. Bon et eh bien, qu'est-ce qu'on fait On peut tout simplement aller au cinéma, tu veux D'accord, je veux bien. Attends, j'ai le Pariscope. Qu'est-ce que tu veux voir comme film Moi, je propose Dracula. Ça passe à 16h40 et à 18h55. Oh non Je n'aime pas les films d'horreur. Je préfère aller voir un film comique. Ah non Encore un film comique Pourquoi pas Qu'est-ce que tu veux voir, alors Tu sais, c'est bizarre. Hein? On n'est jamais d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Eh, hey, j'ai une idée. Pourquoi ne pas aller voir un film classique Il n'y a pas un film de Truffaut. J'adore. Moi aussi. Attends. Oui, l'argent de poche passe au cinéma Sinoche. À quelle heure À 14h10, à 16h, à 17h50. Je préfère 16h. Moi aussi. Comment on fait eh bien, rendez-vous devant le cinéma à 4h moins 10. Ça te va Ça me va. Tiens, voilà Simon. On pourrait l'inviter lui aussi, d'accord Bonne idée. Salut, Simon. Bonjour, Simon. Comment ça va Ah, pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a J'ai plein de boulot. J'ai un devoir de maths à faire pour lundi. Pas de chance. Dis, qu'est-ce que tu fais dimanche après-midi Dimanche après-midi Je travaille. Tu ne veux pas venir au cinéma avec nous J'aimerais bien venir, mais c'est impossible. J'ai trop de boulot. Allez, tu peux faire ton devoir de maths après le film Non, désolé, je ne peux pas. J'ai aussi un devoir de géo pour mardi, et un devoir de français pour mercredi. Eh bien, tu n'as vraiment pas de chance. Merci quand même, à lundi. Ok, salut. Au revoir. Salut. Salut Salut Salut Tui Comment vas-tu Ça va. Et toi Pas mal. Dis, qu'est-ce que tu fais dimanche Rien de spécial. On va au cinéma. Tu veux venir avec nous Qu'est-ce que vous allez voir On va voir l'argent de poche. Oh non, je n'aime pas ce genre de film. J'aime mieux les films d'action, les films américains. J'ai très envie de voir Jurassic Park. Si tu veux. Ok. Où est-ce qu'il passe Une seconde. Alors, il passe au cinéma convention à 16h30. Rendez-vous à 4h15 devant le cinéma. D'accord Ça marche pour moi. Moi aussi. Oh, J'ai oublié. J'ai un match de volleyball à 3h. Et alors À quelle heure est-ce que tu peux y aller Oh, vers 6h, pas avant. C'est bête. J'ai très envie de venir avec vous. Attends. Hmm. Il passe aussi à 18h45. Bon, c'est d'accord pour 18h45. Alors rendez-vous devant le cinéma à 6h30. D'accord. Ça va, je ne suis pas en retard. Non, ça va. Le film commence dans 10 minutes. Tiens, voilà Isabelle. Ah, salut Isabelle. Dis Mathieu, je ne vois pas Jurassic Park. Il ne passe pas. Tu es sûr que c'est dans ce cinéma qu'il passe Oui, bien sûr. Tu as le pariscope Oui. C'est bien au cinéma convention. Regarde la date. Ah, que je suis bête. C'est le pariscope de la semaine dernière. Oh non. Eh bien, on peut voir. Quatre mariages et un enterrement. Grosse fatigue. Oh non, je n'ai pas envie. Moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait J'ai une idée. Il fait beau. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire une promenade au jardin du Luxembourg Ah oui, je veux bien. Et toi, Mathieu, tu viens C'est une excellente idée, tu es alors, qu'est-ce que vous faites le week-end prochain Je ne sais pas. On peut aller au cinéma Ok, mais cette fois, j'achète le pariscope.